Hello tout le monde, vous êtes bien sur 100% accessibilité. Je vais faire encore une vidéo sur le Covid. Finalement, quand on regarde les infos, on se demande si les français ont compris que le virus est toujours là et pas parti en vacances. On vous a demandé plusieurs fois de mettre un truc qui s'appelle le Basque. Je trouve que c'est clair. Pour nous dire de porter le masque, pour moi, c'est masque obligatoire, merde. Excusez-moi du gros mot, mais euh, je veux dire quand on voit ça, on a envie de gueuler, quoi. Quand on se dit que vous êtes des nuls, quoi. Et il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier. Un truc qui s'appelle une petite bouteille pour se nettoyer les bah, mains. Voilà. Cadeau, cadeau. Du coup, je vous invite... La première fois mettre le masque de deux vous nettoyez les mains correctement et la première chose aussi importante vous voyez le masque faut les jeter à la poubelle faut pas les laisser traîner comme ça faut les mettre à la poubelle pour éviter qu'on retrouve n'importe où je vous rassure la fabrication des masques c'est quand même du, du plastique un peu de tissu du coup faudrait peut-être penser que rejetant les masques par terre, c'est pas de l'écologie. Vous pensez à cette écologie. Si vous pensez pas aux gens euh, comme moi euh, qui ont besoin d'un par exemple, c'est un peu bête quoi. Je trouve que on est un peu égoïste quelque part de penser à chacun sa gueule. Bah, si on continue comme ça, je vous rassure, qu'on va être tous morts. Ça c'est sûr, hein. Si on n'est pas sérieux. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez euh, tuer la moitié de la France, continuez, continuez. Mais bon, moi je vous invite pas à faire cette connerie. Je vous dis au revoir, N'oubliez pas de liker. Au revoir. Le